que j'étais n'étais pas vraiment heureuse dans, dans ma vie. Et je pense que c'est ce qu'on fait euh, tout le temps, quand on s'achète, quand on achète compulsivement, même euh, quand on mange compulsivement. J'ai décidé de consommer autrement, de mener une vie plus simple pour être plus libre, de prendre plus de temps pour euh, les choses qui me tiennent à cœur. Euh. J'avais toujours comme un peu peur de manquer de, de nourriture chez moi donc je cumulais beaucoup de choses. Parfois j'oubliais que j'avais certaines choses et du coup euh, c'était périmé au bout d'un moment donc je jetais. J'ai appris à être sage de ce côté-là aussi euh, de prendre ce que j'ai au frigo et faire euh, un plat super avec et ça je ne le faisais pas avant. Là je me rends compte du coup que, que, que je mange presque plus dans, dans les restos. Dès que j'avais des vacances c'était partir quelque part, donc, euh, donc voilà, des billets euh, chers, des hôtels, des, des, des, des choses comme ça. Maintenant, je veux juste euh, aller dans les endroits euh, qui me font très plaisir, qui peuvent être parfois bah, tout simplement aller à la maison d'un bon ami euh, et passer un bon moment en, ensemble, euh, et, et puis voilà. J'avais une quantité de choses qui servaient à absolument rien et ça m'a fait peur en fait des choses que je gardais parce que je disais un jour je vais m'en servir mais qui étaient là depuis dix depuis ans. J'ai jeté énormément de, de, de, de choses qui servaient à rien vraiment et j'ai donné énormément de, de, de choses qui servaient mais qui moi ne me servaient plus. J'avais par exemple des choses de, de papeterie mais énormément, comme si j'avais vraiment une papeterie chez moi, j'avais pas besoin de faire ça, j'avais 200 feuilles, j'avais quatre gommes. Et en fait c'est juste que j'achetais des, des, des trucs et parfois j'allais dans un endroit, dans une papeterie ou n'importe quelle chose et je disais « Ah, j'ai besoin de ça ». Et je ne me posais pas la question de « est-ce que j'en ai déjà ?» C'était juste « j'ai besoin de ça, je, je l'achète parce que je peux, parce que j'ai des sous. » Et après, je l'utilise et après, au bout d'un moment, ça tombe quelque part et je la perds. Donc, qu'est-ce que je fais Je m'en achète une autre. Quand j'ai fait mon tri aussi, j'ai vu que j'avais une centaine de livres que je n'avais pas lus. Et, et ça aussi, bah, voilà, commençons d'abord par lire.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 J'ai sorti tous les trucs que j'avais, j'ai vraiment fait un par un, j'ai vraiment fait le, le tri de ça, je vais vraiment pas le mettre. Au bout d'un moment, c'était juste bon, ça, non, ça, non, ça, non, ça, non, ça, ça je donne, ça, je ne le mets plus, ça, ça, ça ça oui, je vais le mettre. Et finalement, je suis restée avec un dixième de mes de mes vêtements. J'ai vraiment fait le tri, le reste voilà, je les ai donnés à la Croix-Rouge. Je suis restée avec des vêtements qui étaient tout à fait euh, bien, dont j'avais oublié l'existence euh, parfois, ou des couleurs qui n'étaient plus à la mode, mais qui maintenant reviennent à la mode parce que c'est des, des vêtements d'il y a dix ans <rire> ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, ça s'est fait naturellement. Il y a beaucoup de choses qu'on fait euh, vraiment de, de, de façon compulsive. Au bout d'un moment, il faut se poser la question de pourquoi on est en train de faire ça. J'avais une technique, c'était tout simplement en... eh, me poser à chaque fois avant d'acheter quelque chose. La question, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je le veux à la... Et à la fin, si c'est que tu le veux, c'est qu'il y a des choses derrière qui ne vont pas très bien, je pense. Et donc, euh... donc la plupart du temps, j'en avais pas besoin. Et... et quand la réponse était non, ben, je reposais.